Hello, hello tout le monde Ça y est, on est en live pour donc nos Live de l'été. Euh, je bégaye un peu parce qu'il fait un peu chaud. <rire> donc ce soir, on va accueillir Aurélia de Break Your Mind qui va nous parler justement de productivité et plus particulièrement, comment est-ce qu'on fait pour être productif quand on est entrepreneur et qu'on travaille à la maison avec toutes les distractions, etc. Donc je vais de ce pas l'inviter, comme ça elle va pouvoir... Et... Elle, en tant qu'experte, donc Aurélia de Precuremine qui va nous, nous rejoindre. Salut Aurélia Salut Virginie <rire> Comment tu vas Bah écoute, ça va, chaud, tu disais que tu ouais, hein euh, T'as chaud, mais moi pareil. Euh, tu... <rire> J'ai rebasculé le ventilo de l'autre côté, mais euh, j'aurais pas dû. Ben moi j'étais obligée aussi, sinon on n'aurait pas entendu le live et ben voilà. Oui c'est ça, c'est ça, en plus à parler et tout, je sens déjà que je vais avoir chaud. Toi. En tout cas c'est gentil d'avoir répondu à cette invitation, surtout qu'on ne se connaît pas du tout. C'est vrai. Pour le coup, Merci et, et je suis vraiment ravie d'avoir une experte en productivité qui va pouvoir nous parler, même si aujourd'hui le thème est un peu particulier, si c'est pour les gens qui sont à la maison. Est-ce que tu ne commencerais pas par te présenter oui, bien sûr, donc, puisqu'on ne se connaît pas, donc moi je suis Aurélia, bon ça c'est la base, mais je suis une passionnée, il n'y a pas de mais d'ailleurs, je suis une passionnée de voyage, de danse et de nourriture, particulièrement euh, la nourriture italienne, en plus c'est un peu mes origines, je parle plusieurs langues, donc ça voilà, tu vois, pour le « qui je suis ». Et dans ma vie professionnelle, je suis donc coach et formatrice en organisation et en productivité. Et aujourd'hui, ce qui me stimule dans ma vie professionnelle, c'est vraiment d'accompagner les gens à concrétiser leurs projets, à, à s'épanouir et à exploiter leur potentiel. Je, on a des, des petites passions en commun. Ah <rire> Toutes, voyages Tout, tout, tout. Ok, tu voyager, que... Pardon, pardon. Je sais que tu aimes voyager. Oui, ben, bah, c'est pas que j'aime, c'est que je fais que ça. Ouais, bah, c'est ouais, on est en au-dessus, quoi. C'est ça. Et tout ce qui touche à la nourriture italienne, a priori, c'est ce qu'il y a de meilleur euh, sur Terre. Hein. C'est euh, pas a priori, pour moi, c'est la meilleure. Et ça fait combien de temps que tu as à ton compte et que tu, tu, tu travailles sur la, sur la productivité, entre autres Parce que, bien sûr, c'est pas si réduit, hein oui, ouais, ouais. Euh, ça va faire un an et demi maintenant. Avant, euh, j'ai travaillé, j'étais dans le salariat pendant euh, six ans. Euh, j'ai changé tous les deux ans, justement. Euh, j'étais chef de projet, j'étais commerciale. Mais euh, c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure de euh, d'exploiter le potentiel des gens et de trouver son sens. C'est quelque chose qui me tient à cœur parce que voilà, j'ai euh, mis du temps à trouver ce qui me passionnait dans ma vie pro également. Et, euh, et voilà, c'est important d'accompagner euh, les gens dans ce sens-là. Et, euh, et voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui. C'est d'autant plus tout intéressant que tu es ton pourquoi qui soit si fort euh, au-delà d'avoir de un business, etc. C'est ça, c'est ça. Alors, format court aujourd'hui, donc questions-réponses. Évidemment, j'ai préparé les questions. Tu as validé <rire> les questions, évidemment. Alors, on commence avec la numéro 2. La première était de te présenter. Euh, alors, c'est quoi la productivité On va commencer avec une question simple parce que souvent, on confond productivité avec motivation, volonté, un peu tout ça. Ouais. Alors, la productivité, c'est... En fait le, le montant total finalement de ce que tu es capable de produire d'accord chaque semaine chaque heure en fonction un petit peu de tes valeurs ok s'il y avait quelque chose à retenir c'est que euh, la productivité c'est la somme de plusieurs choses c'est la somme de comment tu vas gérer ton temps euh, additionné à ça c'est la manière dont tu vas être efficace mais aussi comment tu vas euh, finalement euh, Trouver du sens à tes objectifs. Et en plus de ça, on va additionner cette notion d'énergie, d'accord? De se dire, bah, OK, est-ce que, est-ce que je, voilà, j'ai de l'énergie. Dans le sens où, par exemple, quand tu vas dire à la fin de ta journée, bah, voilà, je, super, j'ai été productif, bien souvent, ça veut dire que, bah, voilà, tu vas jouer sur ce levier de j'ai atteint mes objectifs. Peut-être que j'ai alloué assez de temps pour atteindre cet objectif. Ou alors, voilà, j'ai fait euh, ce qu'il fallait faire dans le temps qui m'était partie Et surtout, j'ai eu cette énergie parce que voilà, tu as bien pris soin de ton hygiène de vie, parce que ça a un, ça a un, un impact, pour être justement productif. La différence avec la motivation, alors déjà, ça n'a rien à voir. Non, mais bon. <rire> ça n'a rien à voir. Mais en fait, mais euh, mais ça vient dans le process, effectivement. Parce que si, malgré tout ça, tu es productif, enfin, tu vois, je te parlais de la gestion de l'énergie, mais ça vient un petit peu avec la motivation. La motivation, en fait, c'est le carburant, finalement, qui va t'amener à l'action. Le problème avec la motivation, c'est que ça fluctue, c'est-à-dire qu'un jour c'est là, un jour c'est pas là, tu peux être motivée, mais euh, bah, tu vois, te... justement, je, te, je vais te dire après un petit exemple qui m'est arrivé ce midi, pas plus tard que ce midi, où tu vois, j'étais pas motivée, mais j'avais envie d'être productif parce que justement avec les outils que je vais, euh, et les billes que je vais te partager après, donc je ne vais pas trop euh, m'avancer. Mais c'est un peu ça. En fait, il faut un espèce de combo des deux, mais c'est bien différent. Tu peux être motivé, mais en ayant voilà, quand même cette volonté d'être productif et justement pallier, euh, pallier à ça. En fait, la motivation, il ne faut pas attendre d'être motivé pour passer à l'action. Okay Sans compter que, que tu parlais d'efficacité et on peut être motivé, mais malheureusement, ne pas être efficace. Exactement et travailler tu peux, un peu dans le vent, quoi Exactement, tu vois, distraction, tout ça Tu peux être motivé, mais pas faire les bonnes choses Peut-être au bon moment, avoir l'envie Mais finalement, le résultat c'est Ouais, mais en fait j'étais motivé, mais j'ai pas été productif Bah mmh. voilà, encore une fois, tu vois, sur les leviers dont je te parlais C'est peut-être que le temps, c'était peut-être pas le bon L'énergie que t'as mis, c'était peut-être pas au bon moment euh, T'as peut-être pas utilisé la bonne technique pour atteindre cet objectif Donc effectivement, euh, c'est ça Tout va ensemble, mais il y a des nuances J'aime bien le fait que tu aies mis tous ces piliers, toutes ces choses un peu ensemble pour parler de productivité et pas uniquement sur objectif, priorité, atteinte d'objectifs. C'est tellement plus large et c'est exactement pour ça, moi, que j'adore ce que je fais aujourd'hui parce que, ben justement, le, comme je le dis, l'organisation, c'est bien plus qu'un calendrier, une to-do list. Bien, oui, bien sûr, sûr, ce sont des outils dont on va se servir, mais c'est vraiment une philosophie de vie. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre parce qu'il y a plein de choses qui rentrent, qui rentrent là-dedans. Alors justement, puisque là on est aujourd'hui dans le sujet Puisque c'est pas que ça que tu fais, heureusement Enfin heureusement, pas heureusement d'ailleurs Juste, pas <rire> seulement ça que tu fais <rire> euh, Donc là on s'arrête sur On travaille tout seul à la maison donc, Que uh -huh. ce soit l'été, l'hiver, etc uh -huh. Qu'est-ce qui fait que bah, Les principales raisons de manque de productivité Quand on travaille de chez soi Bah alors, du coup tu vois, je, vais, je vais te donner cet exemple tout, tout simple Ok, euh, ce midi vrai, Ce qui s'est passé pour moi ce midi euh, je sors de ma petite sieste euh, après le, le déjeuner, parce que je fais toujours une petite sieste, clairement. <rire> ah ben voilà De 15 minutes euh, tous les jours pour recharger mes batteries. Mais justement, je donc je suis toute seule hein, chez moi, pour remettre le contexte, hein, je travaille euh, 100% du temps chez moi, donc forcément, il faut se donner ce, ce cadre. Hein. Et, euh, et en fait, tu vois, il bah, y a eu ce... Je sors de ma sieste, mais je ne suis pas motivée. Tu vois, si on reprend ce qu'on disait tout à l'heure, je me suis dit, j'ai pas envie, euh, mais bon... Justement, ce pourquoi je me suis levée et je me suis mis à travailler, parce qu'en fait c'est ça, bien souvent ce qui fait qu'on n'est pas efficace, on n'est pas productif, c'est qu'on ne va pas avoir des objectifs clairs, ok Même si je n'étais pas motivée, ce qui m'a forcé, tu vois, à lutter contre ça, c'est que c'était clair, ce que je veux atteindre à la fin de cette semaine et à la fin de ma journée, c'est clair. Donc ce qui manque en fait, c'est justement cette notion de, ok, la clarté, tu vois, c'est mm -hmm. ça Deuxième chose qui peut manquer, on va dire, quand on est tout seul et qui, qui t'empêche d'être productif, c'est la réalité des choses. C'est vouloir se fixer mille et une choses, clairement, hein. c'est des choses, euh, on entend souvent, mais c'est la réalité. On a tendance à se fixer trop de choses et de dire « mais en fait, je n'ai pas été productif. » Oui, mais pourquoi tu as mis 10 choses Déjà, concentre-toi sur deux ou trois choses. Et après, le reste est en bonus. Mais du coup, c'est ça, c'est le manque de clarté le manque de réalité sur la situation et il y a un gros point aussi qui est aussi le manque de cadre, de structure mais vraiment ça, du point de vue physique j'entends, tu vois, mmh. c'est d'avoir justement ce qui m'a motivé de passer du salon, de mon canapé à mon bureau, c'est parce que je sais que tout était prêt la préparation physique c'est aussi super important de me dire, ok, je sais ce que je dois faire je sais où je vais, mais en plus de ça, voilà, j'ai mon cadre. Donc, j'informe que je vais travailler. Bon, moi, j'ai, là, aujourd'hui, maintenant, j'ai de la chance d'avoir un bureau fermé. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais okay. néanmoins, c'est de te dire, bah voilà, même sur une table où, tu vois, tu fais tout, tu manges, tu cuisines, Bah juste le fait de changer de chaise des fois, de te dire, right. ben, bah, voilà, là, c'est ma place pour travailler. Je mets des écouteurs, euh, je me concentre, j'annonce, je mets des bruits blancs pour me concentrer. Bah ça, ça fait partie du cadre. Et ça, c'est aussi... Quelque chose qui va te donner envie de te dire bah voilà je sais où je sais où je vais et c'est ça que je constate aussi beaucoup de, de chez mes clients à la base c'est ce manque de cadre de structure qu'on peut manquer quand on est tout seul mais ouais. combiné au fait que bah on sait pas par quoi commencer donc forcément tu vois l'appel de mon canapé et clairement j'avais envie de dormir plus que 15 minutes aujourd'hui il fait chaud et tout ça trop chaud eh oui eh oui c'est dur hein. d'ailleurs la sieste moi je l'ai pas faite exprès hein. bon, bref mais en fait, c'est ça. Mais tu vois, ce qui m'a donné envie de me lever, c'est de... Je savais. En fait, je savais et je savais pourquoi je faisais et je savais surtout ce que j'avais à faire. Et ça, c'est une clé. Ok. Donc, connaître tes objectifs, clarté, le pourquoi et puis euh, ben, avoir ce cadre. En effet, on, est, on a beau être chez soi, on ouais. a l'endroit où on est au bureau. Exactement, et je te dis, moi c'était une coach qui m'avait donné ce conseil euh, parce que bah, comme je te dis, j'avais qu'une seule table avec euh, deux, quatre chaises, okay, de la, chaise, la, la place où je mangeais et elle m'avait dit, mais juste, change de place, ne mange ouais. pas, hein, ne travaille pas là où tu manges là où tu fais, euh, je ne sais pas, tout ce que tu as envie de faire sur cette la table en... <rire> Voilà, c'est ça, tout ce que tu veux Mais juste, tu vois, cette notion de reprogrammer ton ouais. cerveau en te disant, voilà, ça c'est ma place pour travailler, bah ça te conditionne différemment et clairement, c'est vrai. Donc, effectivement, quand, voilà quand après, j'ai eu la chance d'avoir ce, ce bureau. Donc, très bien, au moins, le signal est fermé, euh, la porte est fermée. C'est qu'on personne ne doit déroger à cette règle parce qu'attention, c'est aussi savoir se mettre des limites parce que si tu commences à accepter que les gens que tu pour te déranger, tu n'aies pas de limite, bah Ça aussi, ça va casser euh, le système que tu essayes de mettre en place. Donc, ça, c'est super important aussi de trouver cet endroit, même quand on travaille chez soi, euh, de se dire, voilà, c'est là où je travaille. Et alors justement donc quels sont les, les, les bénéfices, je parle bien en termes business, bien hein, que euh, tu vas peut-être me dire non, il n'y a pas que ça, euh, à justement avoir ce cadre. Ce cadre, cette clarté, euh, s'organiser, je vais moi je vais l'appeler comme ça, parce que ça on peut toujours dire être productif. C'est quoi le bénéfice business pour un entrepreneur qui travaille depuis chez lui? Alors. Donc avant de parler de business qui finalement à la fin tu vas te sentir bien et tu vas gagner de l'argent et du temps, bien évidemment c'est clair hein, parce que en fait, tu vas d'abord gagner comme je te disais en clarté et ça c'est vraiment quelque chose d'hyper important comme je dis la clarté c'est le pouvoir donc quand tu sais clairement où tu vas dans tous les domaines de ta vie c'est un pouvoir que tu as sur les autres qui est inconditionné aujourd'hui ce, ce qui manque beaucoup c'est de dire bah, en fait ça le problème c'est que je ne sais pas je ne sais pas par quoi commencer, tu vois le je ne sais pas et en fait quand tu apprends à être organisé, à te donner cette structure là clairement, tu sais où tu vas. Donc, tu gagnes en clarté. Tu libères, tu libères ta tête, hein, au-delà de temps exactement et de C'est exactement ça. En fait, tu vas être plus serein et la sérénité, c'est ce qui va te permettre en fait, d'avoir le calme dans ton mental. Pourquoi Parce qu'encore une fois, sérénité, parce que tu sais quand faire les choses. Tu as ta place, tu n'as plus à réfléchir à ça. Tu vas aussi gagner en facilité décisionnelle. Et ça, c'est un aspect dont on parle peu. Mais en fait, quand on apprend à s'organiser, ben, en fait, tu tu limites aussi des fois la prise de décision ou du moins tu vas mieux décider aussi. Tu vois, tout à l'heure, comme je te dis, je te reprends mon exemple, le fait que tout soit prêt, cette notion de préparation, bah en fait, ça va limiter ma décision, tu vois, prendre la décision de « bon, qu'est-ce que je fais ?» J'y vais, j'y vais pas, je vais travailler ou pas. Dans quel ordre, les priorités, exactement. Exactement, parce que tout était clair depuis déjà vendredi dernier, parce que tout était clair déjà depuis ce matin. Donc en fait, on prend énormément de décisions dans une journée. Donc quand tu peux limiter et en même temps faciliter cette prise de décision, bah c'est ce qui permet aussi d'éviter la procrastination. Ouais. ou la procrastination utile. Genre tu travailles et en fait, tu n'as rien fait. Oui, c'est ça, c'est ça. <rire> Mais quoi qu'il en soit, tu vois, ça te, voilà, cette, cette attitude de procrastiner, bah, au moins tu, tu la limites, tu la limites, ouais. parce que sinon tu finis frustré. Donc en fait, c'est ça que tu gagnes, c'est est ça qui est, qui, est, qui est super important. Et forcément, quand tu as le calme dans ta tête, quand tu sais où tu vas, et qu'après tu vas en reparler de motivation et d'action quand tu n'as plus qu'à faire, bah, forcément, tu vas gagner en satisfaction, tu vas savoir gérer ton énergie, parce que ça aussi, de savoir à quel moment tu es plus performant, bah, c'est une notion aussi de travailler mieux. Tu vas mieux éduquer tes clients parce que forcément, l'aura que toi, tu vas dégager. Ben en fait, ça va te permettre d'éduquer tes clients et ne pas subir la mauvaise organisation qu'ils ont. Et une fois que tu as ça, tu peux que uh, boum <rire> Sachant qu'en plus, au-delà de structurer tout ça, euh, ça va te permettre toi de passer à l'action en fait. Il n'y a même plus cette ça. question de suis-je motivé ou pas Tu juste, C'est simple, il oui. y a ça à faire. C'est ça. Je Genre, sais quand, je sais systèmes. comment, je sais où j'en je, suis. C'est exactement ça. C'est pour ça. Après, tu vois, as, tu ne comptes plus que sur ta motivation, qui la motivation est un état qui fluctue. Tu vois, ouais. quand, quand tout ça est bien structuré, bien cadré, quand tu as trouvé le système qui te correspond, ben en fait, c'est ça. Tu passes à l'action et forcément, bah, tu te poses moins de questions, tu as ton intention qui est claire. Et du coup, bah, tu n'as plus qu'à y aller. C'est comme ça qu'après, tu es satisfait tu y vas, tu sais quoi faire. Et c'est comme ça bah, qu'in fine, forcément, euh, bah, tu augmentes ton chiffre d'affaires. En fait. Bien sûr. Sans compter le gain de temps qui te permet en plus d'avoir une hygiène de vie puisque tu as du temps pour toi, tes loisirs, ce que tu as envie. En fait, ce n'est pas Moi, du gain, tu l'utilises différemment. C'est vrai, tu le, as raison. Tu as raison soi, le temps, tu, tu ne peux rien faire. C'est pour ça que, comme je le dis, on ne peut pas gérer le temps. D'accord. et moi c'est ce que j'aide euh, voilà, mes clients à faire c'est euh, pas de gérer leur temps c'est de se gérer soi-même et la manière après derrière qui va, qui va se répercuter sur la gestion de leur activité et du coup tu vas mieux utiliser ton temps mais le temps en ouais. tant que tel tu ne peux pas ajouter de temps tu vois quand j'entends des gens qui me disent ah, là, il faudrait 72 heures dans la journée non ce n'est pas possible donc il va falloir faire différemment tu ne peux pas donc pars de, cette, de ce postulat là que tu ne peux pas ni en supprimer ni en modifier, ni en ajouter. Par contre, toi, tu peux changer ton état d'esprit. Par contre, toi, tu peux changer la manière dont tu vas gérer ton activité, effectivement, peut-être cet état de motivation. Tu vois, mais comme tu dis, c'est en récupérer pour justement faire après ce qui compte le plus. Mais pour ça, il faut que tout ça soit clair. La ouais, on, en on en revient à ce que tu disais, en effet, savoir exactement ce qu'il faut faire maintenant et pas s'éparpiller avec les une idées et tout ça, c'est cette clarté. Ah, J'en étais sûre que tu n'allais pas nous parler de productivité avec <rire> le mot Pomodoro <rire> et tout. C'est ça, c'est pour ça que tu es là. Parfait. <rire> Alors, on va quand même en parler, pas des méthodes Pomodoro, pas forcément, peut-être, je ne sais pas. C'est quoi ton top 3 des méthodes de productivité au-delà de tout ce que tu viens d'expliquer au point de vue euh, mindset, et là je comprends d'ailleurs euh, pourquoi le nom euh, Break Your Mind 100%, c'est super est bien choisi, hein, pour le coup. Donc au-delà de ça, ce serait oui. quoi quand même Quelqu'un qui, bon allez, je ne passe pas tout de suite par Aurélia, j'essaye de voir un peu top 3, les tiennes. Alors déjà clairement, euh, la notion de calendrier et de planification. Ça, c'est, euh, comme je te disais tout à l'heure, ce n'est pas qu'un calendrier, une to-do list. Néanmoins, ça reste quand même les deux choses sur lesquelles on va s'appuyer. Donc, le premier outil, la première chose, c'est vraiment avoir ce calendrier euh, qui regroupe, d'accord, vraiment un all-in-one, donc ton pro et ton perso. On n'a qu'une vie, ok Donc, tout doit être au même endroit. Et <rire> on vraiment, en faire un réflexe. Non, mais ça, ça, y tiens, parce que moi, quand, moi je, aussi. quand on me dit euh, « j'ai un calendrier par-ci, par-là », mon Dieu, je... <rire> je bouillade. Mais parce qu'en fait, c'est tellement la clé. Parce que sinon, effectivement, c'est comme ça qu'on s'éparpille. C'est comme ça qu'on manque des rendez-vous. Et en fait, pour le rendre aussi visuel, c'est un outil qui nous appartient. Donc, on est libre d'en faire ce qu'on veut. Moi, tu vois, j'utilise Google Calendar parce que, clairement, c'est un outil très simple, mais que j'adore. Je peux mettre mes petits codes couleurs. Donc, tu vois, le sport, c'est en jaune. Les rendez-vous obligatoires, c'est en rouge. Là, enfin, voilà, je travaille aussi par... <rire> on a peu près les mêmes couleurs. <rire> voilà, c'est ça. On sait les, les codes qui, qui frappent. Ouais. ouais, ouais non, mais mais ça, c'est vraiment, euh, vraiment un outil, euh, on ne peut pas passer à côté quand on veut être organisé. Enfin, tu vois, je vais te donner un exemple euh, tout bête, mais tu vois, qui m'est arrivé aujourd'hui avec euh, une amie qui veut venir me voir euh, à Lyon. Bah, tu vois, à cette question, quand est-ce que tu viens me voir et à quelle heure tu passes, elle est incapable de me le dire. Donc, tu vois, en fait, d'un truc tout bête comme ça, ouais. <rire> je me dis, en fait, non, je ne comprends pas, en fait, que tu ne sais pas. Si tu es là le 17 ou le 18 <rire> je ne comprends pas tu ne sais pas à quelle heure en fonction de quelle heure tu dois te réveiller et venir donc en fait c'est vraiment un outil c'est ça te permet de pas manquer tes rendez-vous ça te permet encore une fois d'être clair au moins tu as, as tes blocs de temps tu sais ce que tu dois faire et tout doit être noté donc ça c'est vraiment top 1 j'ai bien aimé tout à l'heure ce que tu disais de réduire sa charge décisionnelle et tu as bien ouais. employé ce mot et c'est important ouais. et pas juste charge mentale Ouais. Et en fait, ton calendrier, il n'est pas uniquement pour justement le rendez-vous, mais bien les actions. Ce qui fait qu'encore une fois, si tu as, as couplé à ta et doux, bah, tu ne réfléchis plus. Et donc, pour reprendre l'exemple de ton amie qui doit venir te visiter, elle pourrait savoir quel créneau elle amène de travail, je vais et dire personnel pro. Ah ouais. C'est exactement ça. Et effectivement, là, pour rebondir sur limiter ta, ta prise de décision, c'est aussi te dire, bah, voilà, par exemple, demain matin… Souvent, j'ai le cas avec des gens qui veulent faire tu vois, du sport, de te dire « bah voilà, Demain matin, à première heure, je fais le sport. » Bah C'est pareil, prépare ton sac dès maintenant et mets-le devant ta porte. En fait, tout ça, c'est des choses qui vont te permettre de ne pas y réfléchir. Et tu vois, en te levant le matin et en te disant « Bon, alors, du coup, mes affaires de sport, elles sont, elles sont où ?» Trop tard, tu as déjà laissé l'opportunité à ton cerveau de procrastiner. Alors que si tout est prêt, tu t'enlèves cette décision. Au même titre que bah, quand tu sais ce que tu dois faire le lendemain, tu n'as plus qu'à ouvrir ton ordinateur et t'y mettre. Ouais. Tu vois, C'est pour ça que le deuxième outil, bah, clairement, le combo gagnant, c'est quand même ta to-do list. Quoique moi, je vais t'avouer quelque chose, en vrai, je j'en ai pas parce que tout est dans mon calendrier. Ouais. Dans le sens où en fait, tout ce qui est finalement sur ta to-do list doit être planifié pour que ça soit fait. Parce qu'autrement, ça ne sera jamais fait. C'est pour ça que... Alors, euh, et ben, tout simplement, ce qui s'est passé, c'est qu'avec les 37 degrés dehors, mon téléphone a craché de chaleur donc, voilà, <rire> je suis ravie. Euh, donc, je vais de ce pas, j'espère qu'elle n'est pas partie, euh, réinviter Aurélia. Je suis mais désolée. Voilà. ...pouvoir recevoir l'invitation, revenir. Euh, je suis vraiment désolée d'avoir coupé ce live. Voilà, la chaleur a... Ah, qu'est-ce qui s'est passé Mon Dieu, je suis désolée. Eh bien, écoute, mon téléphone a dit euh, « j'ai trop chaud, au revoir ». Ah, <rire> Moi j'étais là, je me... en plus je ne bougeais pas, je voyais toutes mes barres euh, wifi et tout, je me suis dit bon quel est le problème Après, est... Elle est, est... Elle est là tranquille, donc j'ai vite été chercher un autre téléphone, il oui. fallait l'allumer, mettre le wifi, mon dieu je suis désolée. Non mais pas de soucis, pas de soucis. je me suis dit bon je, je ne sais pas si c'est ce moment où je ne sais pas si c'est moi ou si Ah non mais c'est terrible, donc là je suis, bon la qualité est moins bonne mais, euh, non, mais bon va. on va on te voit très voilà bien. bon. Donc, euh, bah, j'espère que les gens vont, vont revenir. Moi bon, après, j'essaierai de récupérer la première vidéo. Oh, euh, c'est un mon petit montage. On oh, va refaire un live. Qu'est-ce que je te oui. Qu que tu oui, dis? Oui. Oui, parce que là, ce serait bête de rater la première partie. Bon, bon, on continue sur la, la suite. Ça marche. Alors, du coup, le, il me restait un outil pour au niveau. Ouais, exactement. Oui, exactement. Donc, on parlait de la planification le calendrier, on parlait vraiment de cette to-do list quand même à utiliser en combo. Et le dernier outil aussi, top productivité, ce qui est important de faire, c'est la revue de ses objectifs de façon au minimum hebdomadaire, donc une fois par semaine. Donc, ah ça, oui. une fois par semaine. Ouais. Ah oui, une fois par semaine. C'est hyper important parce qu'encore une fois, euh, tu vois, dans cette notion de clarté et de savoir où est-ce qu'on va, c'est important d'être sûr d'avancer dans la bonne direction quand on est entrepreneur. Donc une fois par semaine, moi souvent je le fais alors soit le vendredi après-midi, soit le dimanche soir, parce que j'aime bien me remettre à, à travailler dimanche après-midi, mais pas besoin que ça soit quelque chose de complexe, mais juste se poser des questions. Comme voilà, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine Est-ce que ce que je, voilà, je m'étais fixé, est-ce que les moyens que j'ai déployés, bah, ça va Est-ce que je me suis sentie productive Est-ce que j'étais satisfaite, euh, en tout cas, des résultats ou du moins des moyens, des efforts que j'ai mis en place Qu'est-ce qui s'est bien passé Et hop, rebelote, on planifie la semaine prochaine euh, avec euh, qu'est-ce qui m'attend, qu'est-ce que je dois faire et, euh, et comme ça, de manière récurrente, et ben, on voit si on avance et on réajuste en permanence. C'est une manière de travailler de façon, euh, voilà, en amélioration continue pour pouvoir toujours être sûr d'avancer. Donc voilà, planification de calendrier, to-do list et revue hebdo. Et alors, je reviens vite fait sur tes to-do listes. Ouais. Est-ce que c'est des to-do listes en mode, tiens, il faut que euh, je réponde à tel client, etc. Ou est-ce que c'est aussi des to-do listes dans le sens des processus Par exemple, si demain, je dois faire une masterclass, eh ben, je sais tout ce que je dois faire pour effectuer cette masterclass. Oui, alors, euh, effectivement, tu peux avoir plusieurs choses. Hein, typiquement, euh, tu vois, par exemple, pour un processus, euh, ce qui est important de le décomposer, moi par exemple, je vais avoir un outil, dans lequel c'est mon deuxième cerveau dans lequel je centralise mes notes, qui s'appelle Evernote. Je n'utilise pas Notion, je préfère être… Euh... <rire> moi aussi, j'utilise Evernote, mais ah, non, je suis en train ben... d'étudier bon, Notion. Bah, voilà. Bah, tu ouais. vois Et en fait, c'est plutôt là-dedans où je vais matérialiser mon processus, dans le sens, par exemple, créer une formation. Ok, quelles sont toutes les tâches que je dois faire sous une forme de checklist Mais associé à cette tâche-là, c'est combien de temps ça me prend comme ça, ça veut dire que quand tu vas planifier ta semaine, tu vas pas faire ça à l'aveuglette, tu vas pas mettre dans le calendrier ou bloquer un bloc de temps qui va dire euh, euh, créer la formation. Non, c'est beau. La formation, ça veut tout ou rien dire. C'est souvent pour ça qu'on procrastine parce qu'après, ça paraît une montagne de choses. Donc non, on le décompose de cette manière-là. Trouver Exactement. le sujet, ok, ça va me prendre une heure, bah, je ferai ça lundi matin. Euh, ok, je vais faire mon plan, bah, ça va me prend deux heures, Bah ok, je ferai ça l'après-midi. Donc c'est important d'avoir quand même un endroit où on répertorie ces processus où on a comme une sorte de checklist avec le temps qui est en partie pour après le répertorier dans son calendrier. En plus, ta, ta, ta méthode, là, ce qui est génial, c'est que comme tu allies les trois choses, aussi bien euh, bah, le sujet global, le, le, dé, le détail avec le temps et le quand je le fais, si tu as une équipe, bon, on oui. sait qui fait quoi, à Exactement. quel moment, etc. Exactement. Ah, voilà. Ah, super, super. Alors, autre <rire> question. Non, non, mais attends, moi, je prends moi, bah, J'espère bien. <rire> ah, ben, le truc que je fais, mais non, non c'est toi l'expert aujourd'hui. Alors, au-delà des mythes, qu'est-ce que j'ai écrit Donc, euh, oui, parce que moi, j'ai été un petit peu perturbée avec cette histoire de coupure, <rire> hein, bête, en plus. Va, je vais récupérer la première partie. Euh, donc, en fait, oui, est-ce que, donc, je sais déjà la réponse, ça a commencé à nous expliquer un petit peu, est-ce que, au-delà justement d'outils, euh, comment on se conditionne psychologiquement pour une journée productive Mais En fait, c'est euh, en fait c'est toutes les déjà un peu, ouais ouais en fait c'est ça c'est toutes les routines et les habitudes que tu vas mettre en place en fait l'idée c'est vraiment de se créer ce système quand on est entrepreneur et quand on est entrepreneur quand on travaille seul l'idée et le mot magique enfin le mot magique non il n'y a pas de magie mais le mot clé c'est vraiment se créer ce système et le système c'est quoi en fait c'est l'ensemble de routines de pratiques que tu vas mettre en place pour justement y arriver et en fait euh, l'approche enfin voilà moi je transmets elle est vraiment on dire cognitive et comportementale d'accord donc il y a vraiment tout ce travail de pensée, mais en même temps, voilà, qu'est-ce qui est facilité Le cerveau, en fait, bien souvent, c'est pour ça que moi je, moi, je suis partisan du moindre effort quand même. Hein, donc, je ne veux pas que mon organisation soit compliquée, si tu veux. Et ouais. ben, en fait, et ce que je veux dire par là, c'est que toutes les réponses, ben, on les a dans notre cerveau. On les a en nous, finalement. Et c'est ce qui va permettre d'activer les bons leviers pour qu'on puisse s'organiser. Donc, en fait, le mental est plus que ça, le fonctionnement de ton cerveau. Tu vois, par exemple, je te, je te donne un exemple de, du cerveau euh, le, il a besoin de se reposer toutes les 90 minutes donc ça en fait mm -hmm. c'est quelque chose qu'il faut comprendre et qu'il faut savoir parce que ça veut dire que déjà ça t'enlève le poids de la culpabilité de te de dire mais en fait euh, je suis fatigué, j'ai pas le droit d'être fatigué dans la journée il faut que je sois performant à 100% non en fait tu ne pourras pas parce qu'en fait tu peux pas aller au-delà de tes capacités cognitives donc ça c'est plein de choses qu'il faut prendre en compte Pareil, on est tous régis par des cycles, le fait de bien comprendre tes cycles, ça te permet aussi, alors tu vois tout à l'heure on parlait de gain de temps, mais du moins à ce niveau-là, de ne pas en perdre, parce que si tu ne travailles ouais. pas au bon moment, bah pour le coup là ça te fait vraiment perdre du temps, parce que si tu n'as pas conscience que ce pas le créneau sur lequel tu dois travailler, parce que tu n'es pas capable de mobiliser tes efforts de concentration, parce que tout simplement, toi ça ne te va pas. Bah en fait, j'ai eu une cliente comme ça, hein, qui s'acharnait à refaire tous les jours à la même heure travailler sur, sur une proposition, quelque chose qui avait, euh, voilà, qui avait un haut potentiel tu vois, de concentration mais en fait elle a vraiment littéralement perdu du temps donc en fait la temps de psychologique de mental, de, de tout ce qui se passe dans ton cerveau, ça a un impact pour être, pour être organisé, donc en fait c'est quel système, que, quelles, quelles habitudes tu mets en place pour être organisé voilà comment, c'est ça les questions qu'il qu faut se poser d'accord, ok ok, super je vois que mon, mon autre téléphone chauffe. Non, non. <rire> On à la fin. On à la fin. Ça se ça Alors, euh, bah oui, alors maintenant je veux m'intéresser à ton métier parce que donc ton métier, est-ce que tu le définis comme coach en productivité oui, oui, oui. Alors, oui, après, euh, c'est pour ça que j'aime bien. Euh, tu vois, exp... Si, si, c'est tout à fait ça. Après, c'est pour ça que que dans l'approche que moi je, je le mets comme je te disais au début l'organisation c'est une philosophie de vie c'est exactement ouais. ça après aujourd'hui la productivité bah bien sûr c'est une compétence qui s'apprend mais euh, comme je dis c'est pas que le calendrier mais c'est ça néanmoins, donc c'est quoi de... ta définition à toi de coach en productivité la tienne hein ta la définition fait... ouais bah en fait ce que j'aide, en fait c'est exactement ça, et en fait je vais un peu reprendre tous les mots que j'ai utilisés jusque-là. Moi ce que j'aide dans mon quotidien, c'est vraiment bah, d'aider principalement les entrepreneurs à construire leur système, d'accord Donc cet ensemble d'habitudes et de routines et l'environnement qui correspond à leurs objectifs. Donc oui, on va repartir, tu vois tout à l'heure quand je te parlais des, des piliers de la productivité, mais on est bien là-dedans. Les objectifs, ça en fait partie, donc construire ce système qui correspond à leurs objectifs à leurs envies et à leur personnalité. Voilà, tout ça dans le but bah, d'être serein, d'être épanoui, parce que c'est grâce à ça, grâce à ces techniques, à cette façon de faire, à cette philosophie, qu'on peut réussir et avancer dans la vie et du coup concrétiser tous ces projets. Voilà, c'est une définition qui est un peu non longue, mais, <rire> mais c'est bien, c'est bien parce que rapidement la petite anecdote, il y a euh, quand je me suis lancée, donc euh, il y a un petit moment maintenant, j'avais fait le calendrier de l'avant, le truc qu'on fait tous la première année et qu après on se rend compte que vraiment c'est pas un truc à faire. Et donc tous les jours, et je m'étais dit challenge productivité ouais. parce que je trouvais facile de donner une méthode de productivité chaque jour. Mmh. Mais une fois que j'avais passé les méthodes euh, Pomodoro, 10 premières minutes, tous ces trucs-là, en fait, ça n'empêchait pas que tu pouvais ne pas l'être. Exactement donc, j'aime ta définition qui, oui, il y a des méthodes, tu les as données, ton top 3, enfin top 3, il hein, y en a 1000, euh, mais si tu n'as pas cette structure, cette clarté, que tu ne sais pas où tu vas, tu ne connais pas ton pourquoi jour, ton pourquoi loin, ton pourquoi etc., bah, en fait, tu as beau être euh, pomodoro les 25 minutes et 10 minutes et tout ça, ça ne marchera pas. J'aime bien ça. ta définition. Mais c'est exactement ça. En fait, si tu veux, il y a beaucoup à chaque fois, tu vois, personne, quand je dis ce que je fais, « Ah ouais, mais du coup, tu n'as pas des méthodes. » Alors si, mais de toute façon, tu n'as pas besoin de moi pour les trouver, <rire> déjà, pour commencer. Mais mais c'est parce que, en fait, ça ne vient qu'après. Et justement, moi, finalement, tous mes clients, quand ils arrivent vers moi, c'est pour dire, justement, voilà, en fait, il y a un problème. J'ai testé toutes ouais, les... J'ai tout es essayé. Des... De quoi oui, non, vas-y, c'est ce que tu dis, tu as tout essayé. Et... C'est ça, c'est ça en fait, j'ai tout essayé, j'ai essayé de faire exactement comme ce gars-là a dit, d'appliquer cette théorie, mais ça ne fonctionne pas. Et en fait, c'est exactement pour ça, parce qu'en fait, déjà, il faut savoir s'approprier les méthodes, et surtout, comment toi, tu fonctionnes et où tu vas. Et en fait, c'est pour ça que c'est la base, et seulement parce que tu sais que, ben voilà, peut-être que, typiquement on travaille avec une personne qui son problème, le cas de, de, de certaines de mes clientes, qui avoir, va avoir du mal à dire non, à se poser des limites, mm -hmm. c'est ça en fait le gros travail sur lequel on va travailler, mais parce que forcément ça va lui permettre d'être plus productif, dans le sens où ça va lui permettre de ne pas sacrifier son temps personnel, parce que tout ça tu vois rentre en compte finalement, donc, euh, donc ouais. en fait en fonction de, du levier que chacun euh, doit activer ben, en fait on trouve les bonnes méthodes, donc apprendre à dire non une méthode aussi tu vois mais quand tu n'actives pas les bonnes choses par exemple effectivement pomodoro et compagnie euh, moi aussi je la connais mais ça c'est quelque chose qui c'est le, le, le, le truc que tout le monde connaît c'est pour ça comme ça je dévoile pas tous les secrets mais ouais, c'est <rire> ça, ça mais tu vois finalement tout le monde bon euh, je ne dis pas qu'elle est bien ou pas bien c'est juste que par exemple personnellement ça ne me va pas en tout cas pour certaines parce que, après, tu peux t'approprier la méthode sur euh, euh, certains types de tâches aussi. Donc, Exactement, euh, ça dépend du type de tâches, d'accord avec toi. c'est pour ça. Alors, tu, tu parles de tes clients, on fait comment pour travailler avec toi <rire> ah, On fait comment bah, Alors, déjà, <rire> j'ai un site, brecuron.com, sur lequel on va retrouver les infos. Je suis active sur Instagram et sur, et sur LinkedIn. Et aujourd'hui, l'offre phare qui permet vraiment de grosses transformations, c'est mon accompagnement de trois mois, un accompagnement individuel, mm -hmm. où vraiment avec 12 séances, une fois par semaine, on travaille aux profondeurs sur cette notion de système de productivité pour vraiment, comme je disais au début, bah, exploiter son potentiel trouver les techniques qui nous permettent d'avancer de concrétiser ses projets et de s'épanouir donc, euh, donc voilà, aujourd'hui c'est ça et on voit tout le côté mindset, neurosciences, euh, voilà, la personnalité comprendre qui tu es encore une fois pour pouvoir activer euh, et pouvoir appliquer les bonnes les bonnes techniques donc je suis vraiment dans une démarche de de conseils de, de mentoring de coaching euh, voilà dans, vraiment, hyper complet hyper ouais. complet ouais super bon de, de toute façon moi je vais me débrouiller, je ne sais pas encore comment, mais c'est sûr, va bah, y avoir quelque chose. Je te verrai un petit message après, de toute façon. Je vais mettre de toute façon quelque part en dessous de la descriptions, je ne sais pas encore comment, mais tes contacts comme ça, euh, oui. voilà, dans le chat ou dans le replay, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, comme ça, toi, moi, on peut y répondre, enfin surtout toi. <rire> la petite question bonus. Alors, ce que le chat ne sait pas, c'est que la question bonus, tu ne la connais pas. Moi, <rire> en plus, je ne la connaissais pas avant de t'envoyer un message. Mais tu sais, il y a des gens qui disent « je suis du, du matin » ou « je suis du soir mm » -hmm. pour être le plus productif. Mm -hmm. pas, ils ne parlent pas de notion de tâche, justement. Mm -hmm. D'après-toi, est-ce qu'il y a vraiment un « je suis du matin » ou « je suis du soir » ou est-ce que pour toi, c'est faux et on est tous du matin ou on est tous du soir Non, alors… Non, il y a quand même, on est bien, on a tous des tendances, clairement, à travailler, ça, ça existe, il y a une étude de, voilà, les études sur ça, ça s'appelle la chronobiologie, d'accord, donc il y a différents chronotypes. En fait, il y a plusieurs choses, et ça c'est aussi une, une, une science, une discipline qui vraiment rentre dans, le, dans, dans ça, donc il y a la notion de cycle, donc on va dire le cycle le plus connu, c'est le cycle circadien sur 24 heures, où effectivement, là, ce cycle là on va avoir plutôt des tendances à être plus à dire plus productif quand même en tout cas avoir le plus d'énergie plus que productif c'est cette sensation d'énergie en fait tu ouais. Vois, euh, et quand ouais tu dois travailler sur une tâche qui te demande de la concentration euh, voilà à quel moment tu as le plus d'énergie bah, ce cycle là finalement c'est un peu le rythme du soleil tu vois donc celui là il est euh, il est comme ça le bah on, le soleil euh, voilà, on se réveille on a un peu plus d'énergie maintenant il ya aussi parler tu vois des 90 minutes de ton cerveau, mm -hmm. Donc, bah, les femmes on, on va avoir aussi un cycle voilà en fonction euh, voilà nos, nos cycles menstruels bah ça aussi ça a un impact. Impact, sur, euh, sur notre façon de, de nous organiser, donc ça c'est des choses qu'il faut prendre en compte, et cette notion aussi de matin et de, et de soir, bien sûr qu'elle existe, il y a plein de, voilà, de, de chronotypes voilà, si on va un peu creuser le lion, l'ours, le dauphin, tout ça tout ça, donc en fonction, ouais ouais, ouais tu verras, c'est... Ah je connais mais alors pas du tout, vrai, donc c'est ce que je vais faire, bon. juste après le live, je vais aller me renseigner <rire> ouais ouais, ouais, ouais je, te, je te partagerai tout ça mais, mais bien sûr, donc on a tous mais encore une fois, au-delà du fait qu'il y a, y, a, y, a, y a des théories, il y a des choses Chose qui existe mais c'est vrai mais chacun a son propre cycle donc en fait on peut tous faire cet exercice de se dire bah allez sur une échelle de 0 à 10 entre 7h et 8h comment je me sens il y a forcément des, des tendances et en fait c'est après c'est ce qui encore une fois crée ton cadre mais ça c'est important de l'avoir aussi parce que quelque part ça aussi conditionne tes journées si tu sais que tu es plus du matin ou voilà moi je sais que typiquement je, je préfère me lever tôt et à 22h30 euh, moi faut plutôt rien me demander hein, les trucs 1h heure, 2h du mat 3h du mat euh, quelle folie c'est après, après 17h, voire après 15h, c'est plus possible. Alors, je le fais quand même parce que je suis organisée ouais, avec ça. Non, à peu près oui. tout ce que tu as raconté, à peu près, parce qu'en fait, il y a des trucs encore à Mais sinon, en effet, euh, c'est le matin. Et quand on me dit je suis du soir à 22h, après avoir fait donc toute une journée, eh ben, je, dans ma tête, j'ai du mal à l'accepter. Je comprends, je comprends, mais. Euh, mais on... Mais, mais c'est vrai, c'est vrai, parce que ouais. pour le coup, pour avoir plein de clients avec des rythmes différents, mais c'est aussi pour ça que je te disais dans ma démarche et mon approche aussi dans, dans le conseil, mais je, je n'impose pas. En tout cas, si ça ne fonctionne pas, mais je ne peux pas. Et c'est ça qui est, qui est beau, moi, dans, dans l'organisation, c'est que de s'écouter, et c'est en ça que j'adore travailler avec des entrepreneurs, c'est que justement, on a ce luxe de pouvoir s'écouter et travailler dans l'idéal vraiment quand on peut en fait et ça cette connaissance de soi mais c'est c'est ça vaut de l'or Ça vaut de l'or donc, euh, donc oui on a tous des voilà on a quand même tous des cycles et c'est vrai ça existe on a tous des tendances euh, voilà donc euh, il faut savoir s'écouter et euh, et bien sûr dans la chronobiologie chronotype tout ça si tu as chronotype alors tu as Ouais ben ça ça parce que c'est là qu'on voit que ton métier euh, il va euh, il a une, une il est complet en ouais. fait c'est un métier complet, aussi bien en termes de méthodologie, méthodologie pure, mais qui a aussi tout l'état d'esprit, Là, tu me parles encore d'une notion euh, qui est inconnue. Je suis persuadée qu'il y a beaucoup de gens qui te connaissent pas. C'est hyper intéressant. Je te remercie, mais <rire> mille fois, c'est devenu mille. dans ce <rire> live. Je pense qu'il va falloir qu'on en refasse un pour creuser plein de choses. Ah, euh, pardon pour ce problème technique. Je vais le résoudre. Je ne sais pas comment, mais je vais le résoudre. que <rire> <rire> T'as pas perdu la première partie, surtout. Ouais, Et mais on, on va, va trouver trouve une astuce. Si c'est le cas, on va trouver une astuce. Ah, on s'en parle en off. On refera des lives. il n'y a pas de soucis. En tout cas, ça a été un plaisir. <rire> Et je te remercie beaucoup, et encore une fois, toutes tes petites coordonnées et tout, enfin, petites non, pas petites, mais tes coordonnées, euh, pour ceux qui veulent creuser plus loin, poser des questions, euh, voilà. Avec grand plaisir. Bah, merci beaucoup, Virginie, en tout cas. Merci à toi, je te souhaite une belle soirée. Merci, toi aussi, à bientôt. À bientôt, salut.